bonsoir bonjour euh, mes chers élèves de CO1 deuxième année primaire je vous présente euh, méthode de français l'arbre au mot. alors cette fois euh, on va voir euh, une activité vraiment très importante pour vous lecture compréhension lecture compréhension allons-y « À quoi vous jouez ?» c'est le titre de ce texte, vous allez retrouver bien sûr à la page 10 du livre de l'élève. Alors, « À quoi vous jouez ?» c'est une séance de lecture de compréhension. Mais avant cela, je vous demande tout simplement de bien observer cette page. D'accord Regardez bien, je vais vous poser des questions. Première question quel est le titre du texte Quel est le titre du texte C'est à quoi vous jouez C'est très bien. J'ai déjà entendu la bonne réponse. À quoi vous jouez C'est ça la bonne réponse. Euh, quel est... Euh, qui est l'auteur du texte Qui a écrit ce texte Quel est donc l'auteur Oui... Uh, Revenons ici, c'est Hubert et Hubert Ben Kemoun. Hubert Ben c'est l'auteur, celui qui a écrit ce cette histoire. Hubert Ben collection premier roman Nathan. Très bien. Euh, mmh. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez ce, ce genre de jeu? Oui, a yo-yo, a yo-yo, c'est très bien. À yo-yo, attaché par un fil. Alors les enfants adorent ce genre de jouer. À yo-yo, à yo-yo, d'accord. À yo-yo. À quoi vous jouez? Euh, D'après le titre. On va parler ici d'une un, partie de jeu. Oh, des jeux. Il y a plusieurs parties de jeu. Euh, il y a un jeu ici qui s'appelle un yo Une partie de démoniaque. Voilà. Une partie de démoniaque, c'est une partie de jeu. Une partie de démoniaque. Désolé, Nico, J'ai laissé mes cartes chez moi. Farid. ça veut dire tout simplement démoniaque c'est une partie de jeu de cartes voilà une partie de démoniaque désolé Nico j'ai laissé mes cartes chez moi m'a répondu Farid alors il y a deux il y a Nico et Farid ce sont deux amis je ne comprends pas les cartes c'est fini maintenant la mode c'est ça Les cartes, c'est fini. Maintenant, la mode, c'est ça. Alors, regardons la mode ici. Il y a un nouveau jeu. La Farid a tiré de sa poche une rondelle de plastique bleu. Ici, en plastique noir, en plastique rouge. C'était un yo-yo qu'il a fait dégringoler. regardez ici. Dégringoler vers le sol avant de le faire remonter aussitôt à une vitesse incroyable. Je l'ai eu, la semaine dernière, c'était, c'est un babel d'extorsion, a dit mon copain d'un ton d'expert. Le babel, entre guillemets, est le plus rapide de tous. La mode a changé, Nico. Tu n'es pas au courant Alors le babel, c'est un jeu. Non, je n'étais pas au courant, mais je l'ai vite été des yo dans La cour, il y en avait une sacrée série. Les brick Attack, c'est un mot anglais, euh, c'est parmi les jeux. Parmi permettait d'effectuer des allers-retours de haut en bas qui duraient, durait, duraient, Les bolis coulis avec eux, mes copains, réussissaient des figures géométriques incroyables. Alors je cite ici quelques parties de jeu mondialement connu. Il y avait aussi les pirolis Les Pyroly Boom, excellent pour grimper le long des murs ou les la, et les Lacy les Dark pour jouer dans le noir. Les rares élèves qui jouaient encore avec les démoniaques. Les rares élèves qui jouaient avec qui jouaient encore avec les démoniaques, n'étaient pas mes copains. Voilà que je me trouvais ridicule avec mes cartes inutiles. Ça veut dire tout simplement euh, partie démoniaque. C'est un jeu vraiment démodé. Comment ça, la mode a changé Tu plaisantes Maman, s'il te plaît, allez, tout le monde en a sauf moi. Et il n'en est pas question. Tu n'as pas qu'à jouer avec tes cartes. Ça veut dire les cartes de démoniaques. Tous ces paquets, tu sais, ce n'était pas donné. Mais plus personne n'y joue. Nicolas, j'ai des paquets questions. mon père non plus n'a rien voulu savoir. En me voyant si triste, il a juste proposé. Ton grand-père m'avait fabriqué un yo-yo en bois. Je dois l'avoir gardé. J'essaierai de te le retrouver. De te le retrouver. Je voulais un pirolli boum. Ou un Babel et papa me parlait d'un vieux machin qui datait d'un million d'années, n'importe quoi. Alors je viens juste de lire magistralement euh, ce texte sous forme de dialogue entre Nico et Farid et avec sa famille. Alors maintenant je comprends. On va répondre à ces cinq questions, d'accord Mais avant tout, il faut mieux de comprendre. Qui raconte cette histoire L'auteur ou un des personnages Si c'est un des personnages, lequel Deuxième question. Quel nouveau jeu est à la mode dans la cour maintenant Quel nouveau jeu est à la mode dans la cour maintenant Que demande Nico à ses parents eh, et pourquoi ses parents refusent-ils de lui en acheter Et Question à toi maintenant. Et toi, sais-tu les jeux à la mode dans la cour de récréation Lequel est ton jeu préféré hmm Alors qui raconte cette histoire euh, C'est bien sûr, euh, c'est pas l'auteur, non. C'est un des personnages. C'est l'un de, des personnages. Alors, lequel Alors, euh, c'est Nico. Il parle à Faïd. Il dit une partie de Démoniaque. Désolé, Nico. J'ai laissé mes cartes chez moi, m'a répondu Farid. Alors une partie de mon ex, c'est Nico qui a dit cela. Euh, désolé Nico, j'ai laissé mes cartes chez moi, qui parle ici c'est Farid. Je ne comprends pas, c'est Nico. Les cartes c'est fini, Farid qui a répondu. Maintenant de la mode c'est ça. Farid a tiré de sa poche une rondelle de plastique bleue, c'était un yoyo. Il a fait dégringoler vers le sol avant de le faire remonter aussi à une vitesse incroyable. C'est ça, le jeu à la mode. C'est fini les, c'est fini la partie du démoniaque. Démoniaque, c'est fini. Alors, euh, continuons. Quel nouveau jeu est à la mode dans la cour Alors, il y en a, par exemple, le Babel c'est ça le babel entre guillemets ça. le babel est le plus rapide de tous la mode a changé Nico tu n'étais pas au courant hein? alors c'est là c'est le babel Et il y a aussi des autres jeux comme pouli piroulé non pirouli boom lucidarx démoniaque mais démoniaque c'est déjà démodé alors, quel nouveau jeu est à la mode dans la cour C'est le Babel, là, voilà. Que demande Nico à ses parents puisqu'il voit, puisqu'il a vu, pardon, a vu plusieurs élèves jouer à la mode, il demande tout simplement d'acheter euh, le Babel. Voilà, acheter un jeu qui s'appelle le Babel. Comment la mode a changé les autres? Maman, s'il te plaît, allez, tout le monde, sauf moi. Il pas question, tu a qu'à jouer avec tes cartes. Voilà. Ton grand-père. Je voulais un piroulet, boum. Ou un babel, oui. Alors, il dit Je voulais un piroulet, boum, ou un babel. Alors, c'est ça. Pourquoi ses parents refusent-ils de lui en acheter C'est pas question. Il dit tout simplement... Euh, il n'en est pas question. Il n'y qu'à jouer avec tes cartes. Tous ces paquets, tu sais, ce n'était pas donné. Et toi... Si tu les jeux à la mode dans la cour de récréation Lequel est ton jeu préféré C'est une réponse à choisir. C'est à, à toi de euh, répondre ou d'exprimer librement. Alors, toi, euh, suis-tu les jeux à la mode dans la cour de récréation Lequel est ton jeu préféré Et toi, suis-tu... Ou oh, sais-tu quelques jeux à la mode Est-ce que tu sais quelques jeux à la mode Est-ce que tu suis des jeux à la mode dans la cour de récréation Lequel est ton jeu préféré vous allez tous... Tu vas veux... tout simplement répondre euh, librement à cette question. Allons-y, la passe suivante. Vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Les mots du texte. À quoi vous jouez Recopie et coche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. C'était un yo-yo qui l'a fait dégringoler vers le sol. Est-ce que c'est sauter, roulé ou tomber? C'était un yo-yo qui l'a fait dégringoler, dégringoler. Est-ce que c'est sauter, rouler ou tomber? Alors je crois tout simplement que c'est rouler, ou rouler. C'est une sorte de rondelle. Alors, permettez-moi d'effectuer des allers et retours. Permettez d'effectuer de, des allers et retours. Est-ce que c'est faire Est-ce que c'est essayer C'est arrêter. Alors, d'effectuer, ça veut dire faire. Faire. Alors, effectuer, c'est faire. Dégringoler, c'est rouler. Alors, en t'aidant des posters, les loisirs, numéro 3, et des textes de la séquence, dresse la liste de tous les loisirs que tu connais. Euh, dis quel est ton loisir préféré. Par exemple, les dessins animés, voir les dessins animés, jouer avec les yo-yo, euh, euh, le cache-cache, euh, faire de la musique ou faire du sport comme euh, football, karaté... Bon, les, il y a aussi quelques élèves qui aiment beaucoup les jeux vidéo, les jeux électroniques ou les jeux vidéo. Bien sûr, chaque apprenant ou apprenante dit quel est son loisir préféré. Alors, dégringoler, c'est rouler. Effectuer, c'est faire. Voici les deux mots euh, que vous allez tout simplement enrichir votre vocabulaire. Et question numéro 2. Tu vas choisir euh, un loisir préféré. D'accord Dis quel est ton loisir préféré. Voilà, c'est tout pour le moment. Euh, merci bien. Euh, je vous donne un autre rendez-vous, bien sûr, euh, prochaine fois. Merci.